bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans ce live j'aimerais vous partager une réelle c'est pas une prise de conscience mais une affirmation encore une fois de à quel point c'est tellement important de comprendre pourquoi certaines situations nous arrivent déjà pour mieux les accepter et aussi pour ne pas réitérer les mêmes erreurs donc si ça vous intéresse je pense que ce live est fait pour vous euh, je viens de vivre une situation encore cette semaine qui m'a assez remuée et dans lequel euh, je finis par me dire que heureusement, heureusement que j'ai cette lecture cette lecture de ce qui se passe, c'est-à-dire la lecture de cette situation je, je réalise encore et encore à quel point c'est important de comprendre pourquoi certaines situations nous arrivent déjà pour mieux les accepter et aussi pour ne pas Réitérer les mêmes erreurs et revivre les mêmes situations. Quand je parle de la compréhension des situations qui nous arrivent, il y a différentes formes de lecture en fait qui est possible. Il y a la pro... les deux possibilités, c'est soit je vais aller voir dans mon passé, je vais avoir une lecture dans mon passé de ce qui s'est vécu, et c'est pas de cette lecture là que je parle parce qu'en mon sens cette lecture n'est pas forcément utile. Aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Par rapport à l'impact qu'il y a ici et maintenant, est une façon de… de il, il y a derrière ce mouvement-là un besoin effectivement de reconnaissance de la souffrance et il y a aussi quelque part en soi inconsciemment une une forme de fuite, une forme de non-acceptation de la réalité, de l'émotionnel qui se vit ici et maintenant. Donc je ne parle pas de cette lecture du passé, je parle plutôt de cette lecture du présent, dans le sens de la lecture de pourquoi, en tant que créateur suprême de ma réalité, pourquoi est-ce que j'ai créé cette situation-là Et c'est vraiment ça en fait, la question qui s'est posée pour moi cette semaine, parce que quand on a une situation qui est difficile et qu'on la vit, la première chose, c'est qu'on est pris émotionnellement. Et la première chose, c'est qu'on a un réflexe, vraiment, de, d'accuser l'autre. De dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible que ça soit si difficile. Et bonjour à tous ceux qui arrivent. C'est pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui fait que ce que j'ai prévu ne fonctionne pas? Donc, on a cette tendance à accuser l'autre. Et ça, c'est un tort de rester sur cette interprétation-là et de se dire, moi, j'ai envie de quelque chose. Et toi, tu m'en empêches. Et donc, tu es responsable de mon avancée. Moi, je vous invite vraiment, quand vous êtes dans cette situation, euh... <rire> bonjour. De, quand vous êtes dans cette situation, paf, vous, êtes, vous avez un objectif, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous mettez tout en place et hop, il y a une situation qui arrive et vous avez l'impression que cette situation va vous couper l'herbe sous le pied, va vous empêcher la réalisation de la situation. À ce moment-là, une décharge émotionnelle va vous saisir et le réflexe de votre cerveau, c'est de se dire c'est toi qui m'en empêche, tu es responsable. Donc à ce moment-là, je vous invite vraiment à aller au-delà de ça et de revenir au cœur et au centre dans le sens où euh, de se rappeler vraiment, ok en fait, je suis créatrice, je suis créateur suprême de ma réalité. Ça veut dire que cette situation-là, je l'ai créée. La question c'est pourquoi je l'ai créée, pourquoi est-ce que j'ai créé cette situation-là Pourquoi j'ai cette résultante-là alors qu'il y a une telle bienveillance à l'intérieur de moi Et donc, moi, je vais vous parler euh, de manière vraiment concrète de façon à ce que vous compreniez. Moi, je suis dans mon cabinet, il y avait une collaboration qui me tenait vraiment à cœur. Donc, j'avais vraiment des, une grande vision euh, de, de la prospérité de mon cabinet dans cette collaboration avec cette personne. Et c'est vrai que, paf, il y a un événement qui fait que euh, ben, que voilà que, que cette personne dans cette collaboration là ne va pas pouvoir se faire et donc à partir de là je, je mesure à quel point c'est d'un grand confort pour moi d'avoir une lecture de pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné parce que cette lecture là elle va changer la, ma directive de vie et ça c'est important soit ça cultive mon projet de base par rapport à mon, mon cabinet soit l'énergie que je vais, selon l'interprétation que je vais avoir, soit je vais cultiver l'envie la, la, la, la, de prospérité dans mon, dans mon cabinet, soit, en réalité, je vais cultiver la notion, une autre vibration, qui est la vibration de la galère et de l'échec. Donc, l'interprétation que vous allez avoir dans les situations que vous allez vivre, elle est indispensable. Mais l'interprétation que vous allez avoir va dépendre de la lecture que vous allez avoir de... Pourquoi je vis cette situation-là Donc il y a deux à ce moment-là, je me rappelle, il y a je vraiment, il y a deux visions possibles de se dire, mais encore une situation de merde quoi, c'est pas possible, j'ai l'impression que je n'y arrive pas, j'ai l'impression qu'il y a des galères sur galères, j'ai l'impression que c'est pas fluide et encore là, je vais vivre un échec. Ça, ça a été une interprétation possible, mais c'est pas celle que j'ai choisi L'autre interprétation, c'est d'amener vraiment une lecture de ce qui se passe. Qu'est-ce quest ce qui fait que je crée cette situation et ça c'est vraiment la question pour moi la plus pertinente d'avoir cette lecture de qu'est ce que j'ai dans ma vibration intérieure qui fait que je crée cette réalité là d'où vient cette situation elle, elle émane de quoi en moi il y a certainement quelque chose dont je vibre qui fait que j'ai la résultante de cette situation là et en, et en effet le fait de d'avoir cette lecture de ma vibration intérieure, du coup, le fait d'avoir la lecture de la situation dans, dans la matière, on va dire, c'est une lecture quantique, en fait, et va me permettre de mieux comprendre pourquoi cette situation est là, pourquoi cette collaboration, elle ne va pas se faire, et en réalité, elle ne peut pas se faire, parce qu'elle contribue à quelque chose de bien plus important pour moi. Et cette lecture-là me permet, du coup, de dire, ah, en fait... C'est logique que ça ne se fasse pas parce que, en amont, j'ai déposé, j'ai voulu, j'ai eu une intention, une intention de prospérité de mon cabinet d'une certaine façon. Et c'est normal que la combinaison de ce, de ce désir fasse en sorte que cette collaboration ne puisse pas se faire. Mais cette lecture si riche, cette lecture c'est si riche, c'est ce qui va me permettre justement de pouvoir continuer positivement mais avoir aussi une conclusion positive de cette expérience qui, de manière primaire, si on la regarde, on a l'impression de vivre encore une étape difficile, encore un échec alors que elle est totalement empreinte d'une continuité, une continuité de la réussite, une continuité d'un projet qui est en train de se faire justement mais peut-être pas de la manière dont moi j'avais pensé au départ mais ça va se faire d'une autre façon et peut-être bien même de la façon la plus euh, euh, favorable pour moi et coucou cécile <rire> donc en fait parfois on a des projets on le projette dans notre tête d'une certaine façon je veux avoir un enfant et je veux que ça se fasse à tel moment à tel moment je veux euh, avoir un prové projet professionnel et je veux que ça se fasse de cette façon et de cette façon là euh... <rire> Alors je reçois un message qui dit merci pour ce direct qui tombe encore à pic pour moi avec toujours les bons exemples et les bons mots je je vis ça me fait plaisir ça me fait vraiment plaisir de recevoir et hey, coucou fanny donc euh, en fait on va vivre des situations où comme j'ai dit tout à l'heure, les situations qu'on considère comme un échec n'est pas des situations d'échec, mais des situations qui vont aller dans la continuité de ce que l'on projette vraiment. Et avoir la lecture claire, le décryptage clair de ce pourquoi on crée ces situations, donc c'est une lecture du présent. C'est une lecture d'une création présente. Ce n'est pas une lecture du passé, on va aller voir dans son passé ce qui s'est passé. Non, pas du tout. C'est une lecture ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette situation, qu'est-ce qu'elle renvoie chez moi que j'ai pu créer et qui répond en réalité à une demande en amont C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il y a donc quand je regarde la situation et elle vient toucher quelque chose chez moi Ça veut dire que cette situation est forcément la résultante de ma vibration intérieure et la lecture que je vous invite à avoir, c'est vraiment de se poser cette question de pourquoi j'ai créé cette situation quelle est mon intention en amont Qu'est-ce que je veux en amont pour moi Donc je vous invite à vous reconnecter à votre intention de base qui va vous donner la réponse de ce pourquoi vous avez créé cette situation. Et la réponse que vous allez obtenir va vous permettre de mieux accepter la situation déjà, de donner du sens à cette situation qui ne constitue pas un blocage en soi, mais une étape vous permettant de mieux vous construire. Une étape qui répand à une intention à la base. Et je pense que cette lecture, elle est vraiment indispensable. L'interprétation que vous allez avoir va construire davantage votre énergie et donc votre vibration intérieure. Cette lecture qui pour moi... Euh, a besoin d'être étayé en fait hein. c'est la raison pour laquelle dans le programme créer votre propre changement qui aujourd'hui est devenu rendre l'impossible possible c'est vraiment la première chose que nous avons tous besoin d'apprendre nous avons besoin de comprendre pourquoi pourquoi consciemment et inconsciemment nous créons certaines situations parce que je pense que ça nous permet de mieux euh, appréhender la situation qui est là, mais surtout, ça nous permet aussi pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et ne pas vivre les mêmes situations en boucle. Ce décryptage au niveau de la lecture nous permet aussi de voir la défaillance qu'il y a dans notre vibration intérieure. Donc, on a bien compris, enfin, c'est juste un petit récap' parce que j'en parle depuis tout à l'heure, ça veut dire que. Notre réalité extérieure, tous les événements de notre vie sans exception, est la résultante de notre vibration intérieure. Vous voyez, selon ce que je vibre, je le vis. Et donc, il y a une corrélation où il y a la racine et le fruit, les situations de ma vie. Donc, si j'arrive à décrypter et avoir une lecture très claire des situations de ma vie, ça me donne une information sur ma vibration intérieure. Donc, quand je vis une situation comme moi en début de semaine où la collaboration ne s'est pas faite, il y a une lecture. Immédiatement, j'enclenche en, la lecture pour aller voir « Ok, pourquoi c'est là en fait ?» Et je comprends bien que quand je reviens à mes intentions de base, donc revenez à votre intention de base, ça me donne une clarté qu'effectivement, par rapport à ce que je désire dans la prospérité de mon cabinet, il est tout à fait normal que cette collaboration ne puisse pas se faire. D'accord autre chose, ça me demande aussi de lâcher prise et de se dire, ok, j'ai déposé une intention qui est la prospérité de mon cabinet, je laisse faire. Je laisse faire. Parce que l'univers traite la combinaison totale de ma vibration intérieure. Donc, je laisse faire pour voir où le chemin que la vie, ou la vie me mène en fait. Parce que du coup, la vie, c est, c est, la vie traite l'information de, de toute la globalité qui est là. Et à partir de là, j'aurai toujours la résultante de ce que je vibre. Ce qui veut dire que si je vis une situation où je sens que ça ne me convient pas, il y a forcément quelque chose que j'ai besoin de changer en moi. Mais cette lecture précise que je vais avoir va me permettre de changer ma vibration intérieure, la réajuster en conséquence, la déprogrammer, la reprogrammer, refaire une reprogrammation cellulaire pour avoir une vibration nouvelle, pour pouvoir vivre une réalité différente. Donc, je vous en parle, <rire> peut-être que je me répète, mais c'est tellement important, les amis, pour vous dire que quelles que soient les situations que vous traversez là, la lecture que vous allez en avoir, elle est très très importante. L'interprétation que vous allez avoir est indispensable. Je vous invite à avoir une attention particulière sur l'interprétation de chaque situation. Parce que selon même, la manière dont vous allez interpréter la situation, vous allez la lire, va influencer grandement votre vibration intérieure. Plus vous cultivez le fait que vous vivez des situations de merde et de galère et qu'en fait votre vie est un éternel problème et éternel échec, plus, plus vous ancrez l'échec dans votre vibration intérieure et donc c'est normal que vous allez vivre des situations qui y répondent. C'est juste la matérialisation de ce que vous vibrez. Donc voyez bien à quel point c'est important de... De, de porter une attention particulière à chaque fois que vous vivez une situation qui est difficile, de se dire, ok, pourquoi c'est là en fait Pourquoi est-ce que inconsciemment j'ai créé ça Posez-vous la question de quelle est, euh, quelle est votre intention de base Quel est votre objectif du moment Qu'est-ce que vous désirez pour vous D'accord. Alors, dans ce cas-là, si ce que vous désirez, vous ne le vivez pas, la question c'est qu'est-ce que peut-être que cette situation vous donne l'information de ce que vous avez besoin de changer en vous, par rapport à ce que ça vient toucher chez vous. Vous voyez Donc, ça, ça donne l'information de ce que vous avez besoin de changer. Donc, du coup, c'est... Et c'est à l'instant où vous, vous vous préoccuperez de déprogrammer ce que vous, les blocages qu'il y a à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir donner, enfin reprogrammer votre système vibratoire pour que vous puissiez avoir une autre réalité. Donc, toute chose en fait, toute, selon ce que vous avez envie de vivre, parfois on se pose la question de dire je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle décision j'ai besoin de prendre mais en fait les, les réponses sont dans les situations que vous vivez tous les jours même dans les situations difficiles même dans les situations inconfortables mais même dans ces situations là la réponse du chemin à suivre elle la situation contient la réponse du chemin à suivre donc en fait c'est c'est euh, quand on est attentif et dans la conscience dans cette conscience de l'unité, que tout est moi, que tout est la résultante de ce que je vibre de toutes les façons, que toutes les situations et les événements de ma vie, sans exception, viennent de ma propre vibration intérieure et qu'on est vraiment dans la responsabilité de notre propre création, à partir de là, on peut changer les choses. À partir de là, vous serez à même de dire comment je veux diriger ma vie, quelle est la vie que j'ai envie de vivre vraiment et les réponses se trouvent dans chaque situation que vous traversez. Les réponses de ce que vous avez besoin de changer en vous pour changer votre réalité en conséquence et dans le décryptage de chaque situation que vous viviez. Donc, j'espère déjà que ce, ce live vous a apporté euh, cette lecture, d'aller voir, d'aller répondre à, ce, à cette lecture présente, hein, pas cette lecture euh, passée, comme je vous ai dit, parce que pour moi, la lecture passée n'est pas... Elle est utile pour nourrir le mental, on va dire, mais elle n'est pas est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le « ici et maintenant » pour que vous puissiez savoir ici et maintenant ce que vous pouvez changer immédiatement en fait dans votre vibration intérieure. Et quand je parle de vibration intérieure, je parle justement de l'observation, de la combinaison de trois éléments qui est votre système de pensée à changer, bien sûr, la palette d'émotions que vous aurez besoin de nourrir, bien sûr, et aussi l'attitude cohérente que vous avez besoin d'avoir. Et bonjour isabelle qui nous, re, qui nous rejoint donc du coup ça, ça demande vraiment cette voilà cette attention et cette lecture qui vous permet à chaque fois de dire ok je vais orienter mon chemin ok je vois ce que j'ai besoin de changer pour avoir une réalité nouvelle ok je vois que selon mes intentions qui est de cultiver cette prospérité dans mon entreprise Ok, cet élément-là ne peut pas m'y emmener. Ok, j'accepte l'inconnu, j'accepte de cet espace d'aller découvrir que peut-être que le chemin que j'ai prévu n'est pas le chemin qui se propose à moi. Peut-être qu'il y a un autre chemin qui est mieux que ça. Et à un moment donné, je vais faire confiance. Je vais faire confiance en la vie. Ça veut dire que je vais faire confiance en ma propre vibration intérieure qui va orienter au mieux ce qui est bon et juste pour moi. Donc. Euh, dans l'un ou dans l'autre, quoi qu'il en soit, vous avez besoin, à un moment donné, de vous dissocier de la situation pour apprendre à avoir cette lecture de votre propre création, afin que vous puissiez être maître. Quand on dit « je suis maître de ma propre création », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je suis aussi à même d'avoir une lecture de ce que je crée. C'est bien beau de dire « ah, je suis créateur de ma réalité, c'est super, le loi d'attraction de la création, c'est génial, je suis full power, je peux tout créer ». Euh, oui, bien sûr, c'est bien, c'est génial. Je fais des affirmations positives et des mantras. Bon, oui, top, top, top. Ah, je, je, je vois que ça marche, c'est génial. Oui, oui, oui, oui, c'est génial. Bon, ben maintenant, quand il y a une situation un peu difficile ou une situation de merde, qu'est-ce qu'on qu qu fait <rire> Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on fait de ma création Eh bien, bizarrement, à ce moment-là, on va dire, c'est pas moi qui ai créé ça. Ce n'est pas possible que là, avec tout ce que j'ai envie pour mon cabinet, tout ce que je vais envie pour ma, ma vie de couple, tout ce que j'ai mis en place pour vivre une relation amoureuse épanouissante, que je puisse avoir cette résultante-là. Et là, très vite, qu'est-ce qu'on va faire On va se dissocier de notre propre création, bien sûr, parce que c'est tellement merdique qu'on n'en veut pas, qu'on va dire que c'est la faute de l'autre. Non, en fait. Ça nous demande vraiment. Il <rire> y a vraiment Fanny qui dit Merci beaucoup, Armelle, pour tes partages c'est précieux. C'est vraiment de tout cœur. Ça nous demande vraiment d'être responsable de notre propre création, c'est-à-dire de toutes nos créations, nos belles créations dans lesquelles on peut célébrer nos réussites et dans lesquelles on peut être fier. Et aussi des situations et des créations qui sont, c'est pas des créations négatives, c'est des créations d'évolution. Il n'y a pas de situation négative, il n'y a pas d'énergie si, négative en soi, il n'y a qu'une énergie d'évolution. Chaque situation difficile comporte une information au cœur de cette situation qui vous donne l'information soit que vous devez lâcher prise sur le chemin à suivre mais que le chemin est différent de ce que vous avez pu penser et que ce chemin-là est certainement l'idéal, soit que vous avez vraiment besoin de changer quelque chose dans votre vibration intérieure pour augmenter les chances d'obtenir ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, tout n'est inform... qu'information. Tout n'est qu'information et tout n'est que programmation. Si à un moment donné, vous êtes dans une situation, là par exemple, je suis confrontée à une situation où la collaboration ne se fait pas, ça ne veut pas dire que je dois abandonner mon projet de base, ça ne veut pas dire que mon envie de prospérité va s'effondrer. Non, pas du tout. Ça me donne une information complémentaire que par rapport à ce que je désire, cette situation dans le décryptage, dans la lecture de ma propre création et la lecture de mes blocages inconscients, je comprends bien à partir de ça que j'ai besoin de réintégrer, j'ai bien vu les informations que j'ai besoin de changer dans ma vibration intérieure dans le sens où j'ai besoin de, de, déposer, de déposer la prospérité de mon cabinet à travers la puissance de mes programmes et non à travers le marketing en soi et ça ça a été une super bonne nouvelle ça c'est la lecture que j'ai pu obtenir c'est à dire que je ne pas le marketing qui fait que ça va fonctionner non mes amis c'est la reconnexion à la puissance des programmes que je crée ça ça change tout cette lecture là elle va changer toute chose parce que quand je vais commencer à faire mes intégrations alors là, j'aurais juste à me reconnecter à la puissance des programmes que je crée, les programmes transformateurs que je crée. Parce que c'est ça la clé de la prospérité marketing. Vous vous rendez compte Mais ce n'est pas le marketing lui-même. Donc, dans chaque chose que vous allez traverser, il y a forcément une lecture à avoir qui vous, permettait, qui vous permet d'avoir avec clairvoyance de comprendre pourquoi vous vivez cette situation À quoi ça contribue Et ce que vous pouvez vraiment changer à l'intérieur de vous pour contribuer davantage à ce que ce que vous désirez dans votre cœur puisse se vivre. Parce que tout est absolument possible. Parce que tout est une question de, de, de programmation et de code. En fait, quand on est confronté ce matin, justement j'ai fait le programme axé sur le bonheur où elle la personne m'avait dit, oui mais moi c'est presque trop beau pour être vrai, j'ai le sentiment que c'est impossible si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous dites mais c'est impossible que ça puisse fonctionner l'impossible n'existe pas l'impossible c'est juste la résistance que vous ressentez reliée à un ressenti que vous ressentez à des émotions que vous ressentez et des pensées aussi qui sont reliés à des programmations qu'il y a à l'intérieur de vous, qui sont des programmations limitantes. La résistance que vous ressentez et le décalage entre la résistance que vous avez à l'intérieur de vous par rapport à un programme limitant et le désir du cœur du, du projet que vous avez. La là, vous dites c'est impossible. Tout est infiniment possible parce que tout est euh, quantique. Tout ce que vous déposez dans votre vibration intérieure, vous le vivez. C'est automatique. C'est comme ça pour tout le monde. C'est la loi de la nature. C'est la loi universelle de la vie. Donc, tout est infiniment possible. La seule et unique question, c'est de se, se dire, ok, ce, cette pensée qui dit c'est impossible, vient tout simplement de la résistance qu'il y a entre la programmation ici et le, la nouvelle programmation que vous avez besoin de mettre en place. Donc, c'est là où la lecture des situations que vous allez vivre va vous aider grandement à vous permettre de réajuster à chaque fois ce que vous avez besoin de changer ou ce que vous avez besoin d'ajuster ou ce que vous avez besoin de lâcher à l'intérieur de vous pour vous rapprocher de plus en plus dans la réalisation concrète de ce qui vous, de ce qui vous tient à cœur. Donc... Euh, euh, j'espère que ces quelques mots déjà, vous, vous en apportez de la clarté mes amis, à chérir ce qui est cher dans votre cœur à maintenir les projets qui sont importants pour vous et, et d'avoir cette vigilance sur la lecture pour vous permettre vraiment de, de comment dire oui, de chérir ce qui est important pour vous et de garder vraiment à l'esprit que vous avez, vraiment, vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses dans la mesure où du fait que vous existez, vous avez ce pouvoir inné, ce pouvoir personnel de créer absolument tout ce que vous voulez. Donc il suffit juste, de, je, tout ce que je dépose dans ma vibration intérieure, je le vis. Mais ma vibration intérieure, c'est une base de système de pensée. Donc ok, mes pensées ont un poids important, ont une vibration importante par rapport aux réalités que je vais vivre. Oui. Les émotions que je vais cultiver, oui. L'identité que je vais avoir, oui. Donc, c'est cette combinaison-là, ensemble, qui va donner la puissance de votre création. Donc, parfois, on a conscience de notre création et parfois, on n'en a pas conscience. Parfois, on... moi, je me rappelle, le premier appartement que j'ai acheté, je n'avais pas conscience de tout ça. Mais la puissance de conviction, de mes pensées, de... de, de, de, de... De l'achat de cet appartement était tellement intense, j'ai tellement agi en conséquence, j'ai tellement cultivé des émotions en toute évidence et de détermination que je vais y arriver de toutes les façons. Que ça s'est fait en toute évidence, c'est carrément un miracle parce qu'en ce temps-là, je me suis, j'ai divorcé du père de ma fille, je me suis vraiment retrouvée avec ma fille avec un tout petit salaire. Donc à ce moment-là, je me rappelle très bien, je pouvais me retrouver à la rue. C'était soit j'étais à la rue, soit j'obtenais l'achat de l'appartement. Mais verdict. Hein. Et et je me rappelle très bien la directrice à la banque, quand je suis allée la voir, j'ai dit « Madame, ça va être très clair. Soit vous me dites, je me retrouve à la rue, là, avec ma fille, avec ma môme, sous les bras, soit j'achète l'appartement. » Et c'était une évidence pour moi qu'il n'y avait pas d'autres options. Donc cette conviction, même si je n'avais pas conscience de toute cette mécanique consciente, enfin quantique aujourd'hui, j'avais établi quelque chose sans le savoir, qui est le fait d'établir dans ma vibration intérieure des codes, une information qui fait que effectivement un an après j'ai signé et l'appartement était à moi donc c'est vraiment pour vous dire que tout est infiniment possible et l'impossibilité que vous ressentez n'est pas de l'impossibilité c'est juste euh, une résistance que vous ressentez par rapport à des anciennes programmations. Mais ça, ça ne correspond qu'à des encodages anciens qui ont besoin d'être renouvelés. Et donc la lecture que vous allez avoir des situations que vous allez vivre vous donne toutes les réponses. Donc quand on dit beaucoup dans les livres spirituels, tout est là, tout, tout est autour de vous, Vous avez la, tout, toutes les réponses sont là. C'est une façon de juste de dire, nous sommes créateurs suprêmes de notre réalité. Et en ce sens... Toutes les situations, tous les événements de notre vie, sans exception, sans exception, viennent de nous. Je chéris ma relation et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai envie d'avoir un enfant, ça ne fonctionne pas. J'ai envie d'avoir un enfant, ça ne se fait pas. La question première qui se pose, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi pour que ça puisse se faire. Cette situation est le reflet même de mes blocages. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi pour qu'il y ait une autre réalité qui me soit offerte. Je vis une relation et malgré tout, malgré tout, je vois déjà que dans mon couple, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout dans mon couple. Et déjà, il y a des parts de moi qui me disent « Vraiment, ça ne se passe pas comme je veux. » Mais l'intention, mon intention dans mon cœur, c'est « Ah, je souhaite tellement vivre une relation où je suis pleinement heureuse, où je me sens pleinement épanouie. » Mais la relation que je vis aujourd'hui n'est pas celle qui me correspond. Et du jour au lendemain, bien sûr, votre conjoint... Va avec votre ami, il vous trompe. Interprétation de la situation. sans vous dites vraiment je suis rejeté. Alors on reprend les blessures de Lisbonne. <rire> bien sûr, voilà. Je suis rejeté, je suis trahi, je suis abandonné, humiliation et tout le reste. Et vous restez sur cette interprétation où vous êtes victime de la situation, bien sûr. Et dans cette situation-là, vous dites c'est un pervers narcissique. Et là on pose les étiquettes hein, sur Monsieur. On va poser des étiquettes. Et dans cette interprétation-là, bien sûr, vous n'êtes pas créateur de cette situation. Bien entendu, cette personne est responsable. Vous pouvez toujours cultiver cette interprétation. Mais cette interprétation, soyez bien conscient que vous allez cultiver à l'intérieur de vous que vous êtes victime. Et plus vous cultivez dans votre vibration intérieure l'énergie de la victimite, et forcément vous allez créer des situations où vous allez pouvoir jouer ce jeu-là. Et c'est important que vous soyez conscient de ça. Soit, vous avez une autre interprétation, et c'est celle que je vous invite bien sûr, c'est de reprendre en considération que tout est un. Que tout ce que vous vivez, absolument tout ce que vous vivez, est la résultante de votre vibration intérieure. Or, dans votre vibration intérieure, si on rebobine un peu l'histoire, vous êtes bien dit, moi j'ai envie de vivre une relation où vraiment, une relation épanouissante, vibrante, où vraiment tout se passe bien. Or, cette relation ne me nourrit pas vraiment. La deuxième interprétation que Tu peux avoir de la lecture C'est de se dire J'ai déposé tellement quelque chose dans mon cœur J'aurais bien voulu que ça marche avec lui Mais finalement la résultante C'est que ça ne peut pas se faire Cette personne ne correspond pas à l'intention de base que j'ai déposée dans mon cœur C'est ça la réponse Et le fait est même Qu'il aille avec une autre personne Que ce soit votre ami C'est une façon, cette intensité là Est une façon pour que vous ne revenez plus Pour que ce soit un chemin de non-retour et qu'un réel départ, un réel renouveau vous est offert pour vous. Et quand on a cette interprétation-là, on arrive mieux à accepter la situation en se disant « Oui, la situation qui est là est la continuité d'une de, demande que j'ai mis en amont, d'un désir que j'ai mis en amont. Et ceci qui a l'air d'une trahison est en réalité la résultante d'un réel départ que j'ai souhaité en amont, si je suis honnête avec moi-même. Et on se dit, mais pourquoi alors, sous forme de la trahison, pourquoi est-ce que c'est comme ça avec une amie que je connais, c'est violent quand même Alors peut-être que vous avez créé ça pour vous permettre de partir vraiment. Pour vous permettre de partir vraiment. Voilà. Donc vous voyez, il y a un sens à toute chose. Et selon la lecture que vous allez avoir, voyez bien que vous ne portez pas la même chose dans votre cœur. Mais prendre soin de votre cœur est important parce que selon la manière dont vous allez vivre les choses dans votre cœur va annoncer une, une, un destin ou un autre pour vous, une réalité ou une autre pour vous. Donc prendre soin de ce que vous déposez dans votre cœur et donc dans votre vibration intérieure est très, très, très importante. Et je vous amène vraiment à avoir une vigilante quant à cette lecture qui pour moi est vraiment indispensable. Ça devrait être un b à bas, pour nous, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, c'est l'une des choses, c'est l'une des techniques, des méthodes que j'enseigne dans le programme Rendre l'impossible possible qui était le programme Créer votre propre changement. Et dans, certainement, dans tous les témoignages que j'ai <rire> pu obtenir de ce programme qui est déjà au bout de sa 12e, 13e session cette année, euh, tout le monde à l'unanimité porte vraiment... Euh, c'est l'une des choses que les personnes euh, euh, comment dire parlent dans les témoignages parce que c'est l'une des premières révélations. Ça a été l'une des premières transformations dans leur vie parce qu'à partir de l'apprentissage de cette méthode, ils n'ont plus vu la vie de la même façon. Et ça, ça change beaucoup de choses parce que c'est le point de départ de l'orientation de votre destin. La lecture des situations de votre vie, les interprétations et le point de départ de votre destin. Donc, euh, euh, si vous avez envie d'apprendre, d'apprendre, avoir une lecture juste, une lecture affinée dans la conscience de ce que vous êtes en train de traverser, tel que je vous dis là. Sachez que le programme Rendre l'impossible possible, ah, Cécile qui dit je confirme, merci, merci, ça plaisir, le programme Rendre l'impossible possible. Commence le 24 mai mes amis ça a été reculé d'une date en fait ça devait être le 17 mai on va reculer j'ai je, je vais prendre un petit peu plus de temps donc ça va se faire le 24 mai on commence à ce moment là on va commencer par la lecture des, des, des situations de votre vie la lecture des blocages inconscients puis ensuite une fois que vous avez vu ce que vous avez besoin de changer véritablement dans votre vibration intérieure nous passons au deuxième module qui est la déprogrammation des blocages récurrents et profonds et aussi la reprogrammation cellulaire en troisième module. Et donc ça vous fait un processus vraiment complet entre la lecture de ce que vous avez besoin de changer, la déprogrammation, la reprogrammation cellulaire, afin que vous puissiez vraiment, vraiment avoir en main les outils pour créer, pour, pour créer la réalité que vous désirez vraiment. On a besoin de savoir en fait. On a besoin de savoir. Donc, euh, beaucoup de personnes aussi m'ont disent, me disent aussi à l'issue de ce programme qu'ils ont déjà tenté beaucoup de choses. On essaye beaucoup de choses parce qu'on parle de la lecture. Mais en fait, il y a un moment donné, on a besoin d'une méthode qui soit euh, complète. Une méthode qui va de, de A à Z, qui, qui commence par la lecture, la déprogrammation et comme ça la boucle est bouclée jusqu'à la création de la réalité elle-même. En tout cas, en ce qui me concerne, ça me paraît tellement important d'avoir tout un processus complet et quand on a envie de transformer notre vie. En fait. Donc voilà, vous êtes les bienvenus mes amis. Le lien est dans ma bio. Nous commençons le 24 mai si ça vous intéresse. Ah, il y a Fanny aussi qui dit, je peux témoigner, c'est un super programme. Mais vous êtes trop adorables les filles, franchement, ça me merci beaucoup. Ah, euh, Jojovi qui dit, je pose l'intention d'embarquer avec toi que ce programme ou un autre. Ah, oh là là là là, je serais tellement heureuse de t'accueillir si tu peux savoir. Ce serait un tel honneur pour moi d'être à tes côtés. Franchement, ce serait un super cadeau. Écoute, déposons ça ensemble euh, aussi, ce serait vraiment merveilleux. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire ce programme-là, en tout cas, toutes les personnes qui l'ont fait ont eu un avant et un après-programme, on ne revient pas en arrière. C'est un véritable saut quantique parce que même pour ceux qui sont accompagnateurs, hein, j'ai eu plein de personnes euh, du métier aussi, des confrères et des consoeurs, j'ai eu des magnétiseurs, j'ai eu des hypnothérapeutes qui ont fait ce métier et, et qui aujourd'hui, même de manière professionnelle, ont une approche quantique grâce à ce programme. Parce que vraiment, ça change, ça, on change de tout au tout. Donc voilà, vous avez l'information, mes amis. Euh, C'était vraiment euh, la pépite de transformation d'aujourd'hui qui est l'importance de la lecture euh, des de situations que l'on traverse et de faire en sorte de tirer vraiment l'essence et le cœur même de, de chaque situation afin que tout, chaque situation soit profitable pour vous. Euh, quand on me pose la question, euh, « Oui, mais Armel, quand tu racontes ton histoire euh, », Comment tu as fait pour te sortir de là et, et c'est important pour moi de vous dire ça parce que je suis aussi très très fière de ça. Je me rappelle il y a un moment donné je, je, quand j'ai retrouvé toute ma mémoire parce que j'ai mis une partie de mon histoire un peu sous couvercle et le jour où ma mémoire est retrouvée ça a été tellement violent et j'ai vu euh, euh, c'était le, le, le mari d'une amie qui était psychiatre j'étais vraiment dans l'urgence. Je me rappelle très bien que ce psychiatre m'avait dit Armelle tu as vraiment tu es une survivante parce que tu as le profil d'une personne qui aurait pu devenir euh, ou alcoolique ou droguée ou suicidaire j'ai dit euh, super sympa <rire> et en attendant euh, en attendant je suis vraiment super fière parce que euh, grâce à tous les process que je vous partage et c'est pour ça que je le partage vraiment avec cœur, pour moi aujourd'hui j'ai vraiment tiré le meilleur de tout ce que j'ai pu vivre vraiment vraiment j'ai je suis sortie gagnante de mon histoire et j'ai fait en sorte d'en sortir gagnante de mon histoire. On n'a pas besoin de faire des années, des années de thérapie pour se libérer de nos blessures qui nous ont pu être lourdes. Euh, on n'est pas obligé de rester en boucle dans des situations euh, euh, comment dire, récurrentes du passé, dans des blessures émotionnelles du passé. La libération elle, peut être rapide. La déprogrammation cellulaire et la reprogrammation cellulaire est un moyen aujourd'hui euh, quantique qui nous amène à des transformations qui sont immédiates et rapides. Donc, ça nous demande juste de comprendre le... le... Et c'est génial Imaginez, on fait un travail sur soi et on ne comprend même pas le mécanisme humain. C'est comme si vous dites, moi, j'ai envie de conduire une voiture et vous ne connaissez rien de comment conduire une voiture. Ce n'est pas possible, on est d'accord. Mais c'est pareil. Dire moi, dans le programme Rendre l'impossible possible, il y a l'une des choses qui, pour moi, est importante, c'est de vous amener de la clarté sur le mécanisme humain comment un être humain fonctionne et comment l'être humain interagit avec la nature et une fois qu'on comprend ça on a une meilleure euh, maîtrise de ok, qu'est-ce que je dois agir où je dois agir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que, pour que je puisse vraiment transformer ma vie à un moment donné on a besoin de, de, de, de contrôler pardon, la, la façon rigide Mais je, je je, je lead ma vie vraiment et, et, et je lead parce que j'ai une conscience et j'ai une compréhension de mon propre mécanisme en tant qu'humain et mon mécanisme par rapport à l'univers, bien sûr que la compréhension est vaste et bien sûr que j'ai encore des choses à comprendre mais de ce que j'en comprends aujourd'hui ça me permet déjà d'être heureuse, d'aimer ma vie, de la construire de changer littéralement mon destin et ma ligne de vie et ça, ça, c'est un c'est quelque chose qui a notre portée de main. On a juste besoin de savoir comment faire. Et, et ma mission, c'est de vous le transmettre. <rire> voilà. Je dirais avec beaucoup de passion, parce c'est vraiment que ça que je le vis. Donc, je vous souhaite... Je, voilà, je serais vraiment ravie de vous accueillir dans ce programme Rendre l'impossible possible, mes amis. Allez-y, jetez un coup d'œil déjà. Vous avez le lien dans ma bio. Jetez un coup d'œil. Vous allez sur YouTube, vous avez déjà plein de témoignages sur... Ce, ce programme qui est le programme « Créer votre propre changement », c'est le même. Là, c'est une, une version euh, euh, réajustée par rapport à la fréquence dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais allez-y, vous allez entendre les témoignages des gens. Ils ont aussi vécu, vécu les mêmes choses que vous. Ils, leur vie a littéralement changé. Ils sont dans de nouvelles perspectives aujourd'hui. Ils ont un niveau de spiritualité qui est quand même assez... Enfin, on peut parler de niveau, mais un niveau voilà, d'éveil... De, de, de, Grâce à ce programme qui est aussi, pour certaines personnes, un réel guide spirituel. Donc, je vous invite vraiment à y aller. Et moi, je serais vraiment ravie aussi de vous accueillir. Mais déjà, allez-y. Appelez-moi si vous avez besoin de renseignements déjà. Et puis, c'est déjà, déjà bien. Voilà. Je vous souhaite un très beau samedi, mes amis. Prenez bien soin de vous. Si vous le regardez en replay, ce live, n'hésitez pas à me mettre un petit like, mais et surtout, et surtout, mettez-moi un mot sur ce qui vous a parlé dans ce live. Qu'est-ce qui vous a parlé Avec quoi vous êtes reparti Moi, je serais vraiment très intéressée de vous lire et, et d'être en lien avec vous. Prenez bien soin de vous, mes amis. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. <rire> Peut-être au programme rendre l'impossible possible. À très vite. Merci pour tous vos mots, tous ces cœurs, ça fait très plaisir, vraiment. <rire>